La Saint-Jean marque en fait une fête calendaire, une fête qui revient tous les ans dans le calendrier, euh, sauf en temps de pandémie. Et euh, cela marque euh, le solstice d'été, euh, même si ça se fait dans la nuit du 23 au 24 juin, ça reste une fête de la lumière, parce que c'est la période de l'année où les jours sont les plus longs et les nuits les plus courtes. Et donc on fait un feu en France, en Europe d'ailleurs, à ce moment de l'année.